Eh bien Bonjour à tous, aujourd'hui on est parti des déchaumer pour euh, du soja euh, derrière moi. Là, c'est direct euh, sur la bourre. Il n'y a plus moyen. Euh, L'autre jour, je vous avais fait un petit direct, euh, euh, c'était un dimanche, et là on n'arrive plus à passer le vibro parce que là il y avait une poche d'eau, il y avait une autre parcelle aussi. On avait laissé euh, environ 80 heures, et là euh, c'est plus la peine de rentrer. Euh, on est 15 jours après et c'est trop dur alors j'ai pris une bête vous allez découvrir dans la vidéo un nouvel outil alors voyez un peu l'état il y a un peu d'air mais c'est surtout pour ouvrir le labour je vous explique en fait là vous voyez tout la, le champ était prévu en blé et là il y avait une nappe d'eau qui débordait alors pour ce faire on met le pont avant on est en deuxième je sais pas ce que c'est hein. vous allez découvrir hein. en deuxième ça occupe un peu le tracteur mais vous voyez ça va il faut rouler euh, à 8-10 km heure minimum vous demandez bien ce que ça peut être hein. vous allez le découvrir hein. Vous voyez le blé sinon dans son ensemble il s'est bien arrangé je suis plutôt satisfait il y avait une autre poche d'or un peu plus loin là bas euh, de 100 mètres carrés on l'a met à la main c'était pas la peine d'y mettre les roues Et vous allez découvrir la bête en même temps elle est assez lourde hein Voilà Bon j'ai fait un peu n'importe quoi en biais Parce que forcément je regardais pas où j'allais Voilà la bête On l'a essayé l'an dernier pour faire découvert Et ça allait super bien Dans le coup on l'a acheté C'est un verre élan de 2, 3 mètres je vous présenterai un peu plus tard, parce que là il y a du vent à écorner les bœufs et on va voir un peu ce que ça donne On est rendu dans le deuxième champ, là je vais vous montrer un peu ce que j'ai pu faire au vibro Vous voyez, hein, ça donnait un bon rendu quand même Là, on a mis l'engrais de fond, c'est pour ça que vous voyez des traces de pneus. Et là, on va aller voir ce qui se passe en bas. Alors, j'ai mis pont avant. Ça ne pas un peu, mais bon. Vous voyez, en bas, là-bas. On va voir ce que ça donne quand même en rendu. Bah, c'est pas si mal que ça un deuxième coup euh... c'est bon là on passera un deuxième coup de vibro euh... juste avant de semer deux trois jours avant c'est dans nos terre c'est pas si mal que ça de, de faire deux passages j'aime pas trop le combiner et ça donne un meilleur rendu hein. vous voyez bon là il y avait quelques modes c'était sûrement un peu plus gras et là on va aller voir euh, vraiment la ah, bras tout en bas Vous voyez il peine pas, il, il est, euh, on est à environ à 9 km heure Ça peine pas du tout Vous voyez il y a... 3 mètres euh, c'est impeccable Si Ce j'avais demandé au Sima, euh, au gars de Verneland, il m'avait dit oh il l'amendra pas a dit, attends, j'ai des terres euh, pas trop profondes là vous voyez, direct sur le labo là ça l'occupe un peu plus vous voyez, euh, on voit encore les traces de plaques d'eau là c'était vraiment... et on va voir ce que ça donne parce que argileux Bon, J'ai pas été droit parce que je veux faire les comme si je faisais le champ les chats en dernier. Oh ben, C'est pas si mal que ça. C'est au vibro là le, le bas Je peux plus le prendre. Vous voyez tout à l'heure euh, ce que ça donnait euh, avec la botte. Euh, ben, le vibro ça aurait fait pareil. Et là il a qu'un jours on pouvait pas passer. Il y avait toute cette flotte là ça va faire un guéré impeccable pour les soja ça c'est vraiment top impeccable je finis la chante et comme ça le guéret sera bon alors la deuxième enclenchée. un truc qui est super sur le cas c'est ça ça pose directement On soulève, et eh ben c'est pas trop mal. Hein. On va les descendre un petit peu. Euh, bon, j'ai pas le micro-cravate, alors je vous ferai une voix off. Parce que là, alors on va regarder le boulot que ça donne. Là, vous voyez, il y a deux rangées de disques une inclinée dans un sens et l'autre de l'autre. Le déflecteur pour pas que la terre soit jetée. Vous voyez, là, c'est des disques indépendants. Le double rouleau pour appuyer et faire le terrage en même temps. Vous voyez, il y a quelques mottes. Mais vous voyez, hein, c'est juste un coup de vibro. Après, ça devrait faire un bon lit de semence pour le soja. C'est regardez à côté, là, c'est tellement séché, dur la botte la rentre même pas là je pourrais pas passer le vibro et qu'une semaine avant c'était trop humide et là vous voyez 4 cm et le dessous est bon bon comme vous l'aurez deviné c'est un des chômeurs à disque que j'ai acheté ça fera en complément avec le cover crop parce que bon le cover crop ça fait un travail plus profond Là, je travaille, euh, j'ai réglé les taquets pour que ça gratte euh, 3-4 cm, ça sert à rien d'aller plus bas. Et là, ça va permettre de faire un bon lit de semence pour le soja. Allez, moi je vous dis à bientôt